Et nous rendons encore Merci. grâce à Dieu pour cette opportunité, pour ce privilège qui nous accorde encore de être présent et de pouvoir nous abreuver encore à sa source ce soir. Amen. Et je veux vous inviter à vous mettre debout afin que nous puissions éviter l'esprit de sagesse à venir et à prendre le total contrôle de ce moment que nous allons passer dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes à l'école de la sagesse et... Il n'y a rien qu'on puisse retenir sans l'Esprit de sagesse. Alléluia. Alors nous allons encore nous soumettre à la seigneurie du Saint-Esprit. Nous allons encore inviter le Saint-Esprit à venir et à régner au milieu de nous, Alléluia. afin que tout nous soit fait selon la volonté de Dieu. Yes Est-ce que vous pouvez vous mettre debout On va prier. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous te bénissons. Et nous te célébrons, Yahweh, pour ta grâce renouvelée dans nos vies, Seigneur, aujourd'hui. Yes, éternel, yes, tu nous accordes encore le privilège yes, de pouvoir Father. nous approcher de toi, Éternel. Et nous te bénissons pour cela. Yes, Comme une biche soupir après un courant d'eau, Seigneur. Nos cœurs soupirent après toi, Seigneur, ce oh, soir. Merci, Seigneur. Seigneur, nous sommes assoiffés. Alleluia. Et nous nous avançons, Père éternel, parce que nous savons merci, que tu es la source auprès de laquelle, Seigneur, nous nous abreuvons. Seigneur, Seigneur, souffle merci, le vent nouveau parmi nous. Merci, souffle, merci, Père éternel. Son esprit soit au milieu merci, de nous. Seigneur au milieu de nous, Saint-Esprit, glorifie le Père au milieu de nous ce soir. Merci, Seigneur. Un souffle de restauration, un souffle de guérison. Merci, Yahweh, un souffle de Merci, réveil. Seigneur. Seigneur, souffle ce vent Merci, qui réveille les héros de Dieu, Père éternel. Alléluia. Yes, Lord. Afin que, Père éternel, nous puissions nous lever Alléluia. comme des vainqueurs. Oui. Et que nous proclamons encore ta grandeur. Au nom de l'élu de ta présence, au nom de l'église de ta présence, au nom de nos cœurs de ta présence, Seigneur, nous nous soumettons à ta Seigneurie, Père. Viens, Père éternel. Oh, God. oh God. Seigneur, que nous diminuions éternel afin que c'est toi qu'on voit et que nous disparaissions, Seigneur. Yes, Lord, et que toi seul, Père éternel, yes, tu églises ton règne to you, au milieu de nous. Glory to you, Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Règne, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons Nous besoin de ta protection jour après jour, oh Dieu. Nous avons besoin de ton soutien jour après jour. Nous avons besoin de ton secours jour après jour, oh Dieu. Nous avons besoin de ta force à chaque instant, Père. Encore ce soir, oh Dieu. Nous avons besoin de Je me prospère le Seigneur pour t'adorer, car toi, celui digne de mon adoration. Toi, celui digne de mon adoration éternelle. Oh, Seigneur, le droit, nous t'adorons. Tu es mon plus grand bien. Nous t'exaltons. Tu, tu, tu es mon plus grand bien, Seigneur. Tu es mon plus grand bien, Seigneur. Qui d'autre, oh Seigneur, de près j'ai levé Dieu si puissant. je suis par toi et toi est Qui d'autre, Seigneur, si Seigneur. Seigneur, de près j'ai levé si je suis par toi mon cœur veut t'avoir la puissance. De recevoir l'autorité, de, de, de, de recevoir la divinité. Ta présence, tu es le roi, le roi des rois, démerger, le Seigneur des Seigneur, Seigneur. Seigneur, le Dieu puissant, le Dieu toi, glorieux, le Dieu digne, le, le, le Dieu es élevé, élevé. au-dessus de domination, au-dessus au de principauté, au-dessus de puissance, au-dessus de tout pouvoir qui peut se nommer dans le siècle passé, dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Plus tu de es Dieu, personne d'autre que toi. Tu es, projet, est, plus toi. Plus toi tu es le famille, soutien de Seigneur. nos âmes. De tu es le soutien de nos cœurs. Tu es le plus de, toi de nos, nos de âmes. Nous avons besoin de, de, de, de toi. L'Église a besoin de toi. Plus de toi, Père. Plus de toi dans l'Église. Plus de toi dans ce que nous faisons. Oh Seigneur, plus de toi. Nous avons besoin de toi. Plus de toi. Voilà. Je le crois ce soir. Ne chante pas juste les paroles Je de ceux qui ont dit mais Dieu. crois que, que tu es le Dieu Dieu celui produit. qui peut changer ta science. Que tu es le Dieu de miracles. Et tu miracle le verras sa Que le miracle fait, est, et oh et que que le miracle fait est confirmé. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mon Dieu. Oh Père, nous avons confiance. Seigneur, tu es le Dieu capable Oh Père, nous sommes à soi. Seigneur, oh, Seigneur, tu l'as fait pour oh, la femme à la paix. Nous te voulons plus que tout en Seigneur, tu l'as fait, Père éternel. Nous voulons toi, toi, Jésus. Nous, nous, te croyons croyons croyons nous, au nous, nous croyons non plus prendre que dans nos de Nous croyons éternel que tu nos pas sur chaque de non, toi, non, Jésus. Plus de toi, roi des nations. Éternel. Plus de toi, roi des peuples, Seigneur. enfants et sans nombre, père éternel. Au-delà, Seigneur, nous avons besoin de toi, Nous avons besoin de toi, Saint Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint Esprit. Nous avons besoin de oui, toi, précieux Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'un toucher. Nous avons besoin de transformation. Ce soir. Nous avons besoin de profondeur, que tu tout, de profondeur. de profondeur à profondeur Seigneur, au Dieu. Cette profondeur en profondeur vous oh oh vous oh au Dieu. Nous voulons que les écailles oh et les tombent, oh de conscience. Je voulons être dans voulons recevoir une fraîche rosée ce soir. Pour les femmes, et le révélation profonde de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous, avons nous reconnaissons toi. et nous proclamons, à qui nous Seigneur, nous ce, ce soir que tu es paroles de nous. C'est toi qui as les paroles de la vie, c'est toi qui as les paroles de la vie, c'est toi qui as les paroles de la vie, tu as les paroles qu'il faut pour la vie de chacun d'entre nous. Oh Père, nous avons besoin de toi, Père, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, tu es le Dieu de la province, oh Père. Merci, Nous Dieu. avons besoin de toi, Elohim. Nous Seigneur. avons besoin de toi, Seigneur. Merci, Nous merci, avons Dieu. besoin de toi, Seigneur. Merci. Nous avons besoin, règne, au Seigneur. Quand je vois les merveilles de mon Dieu ah, prier ah, sur ah, le toit ah, de ma maison, ah, oh, mon ah, âme bénit ah, le ah, Seigneur. Quand je ah, vois ah, les merveilles ah, de mon Dieu, ah, ah, de Yeah. Yeah, man. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. oh Jésus tu règnes Seigneur tu règnes oh Alléluia que Marie Ô Marie Ô Marie Ô Marie Ô Marie oh Marie que les démons, les Ô les autorités Marie ce monde, ils n'ont plus pouvoir sur ta vie si tu, crois, tu Alléluia. Si tu veux, Baïka. Mais c'était les Santé. Mais Carabaïkoro, c'était. Béga Que si tu crois, crois que tu verras de Dieu. Je. La gloire de Dieu Moi, Je te dis que si tu crois nous oh, ne serons jamais am. confus. Yes, parce Lord. que nous avons mis notre confiance oh, en toi, l'éternel, yeah. nous ne serons jamais confus. Yes, Seigneur, il n'y a en toi aucune nombre oh, de, yes, de Seigneur, nous oh, yes, n'avons Seigneur, face à l'adversité, face au défi, Seigneur, oh, nous n'avons Parce que nous savons, oh, parce, oh, parce, parce que nous croyons, parce oh, que nous comprenons que celui qui est en nous, Oh, Les merci puissants Dieu, puissant et, et, et, et glorieux ce Oh, merci Dieu. Oh, Dieu de toute majesté, Seigneur Sois la clame éternelle Sois magnifiée, Seigneur Sois exaltée, carnel Sois le lieu de nous, Seigneur Sois le panier, Seigneur Merci Dieu, glorieux Quand on reconnaît le Dieu grand que nous servons Quand on le Dieu puissant que Dieu puissant Merci Dieu de toute ta dignité Merci Dieu de toute ta révélation Oh, Seigneur, tu es bon Oh, tu es bon, Merci, tu es Seigneur. bon, Seigneur, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, merveilleux Jésus. Merveilleux est ton nom, Jésus. Jésus. Oh, merveilleux est ton nom, Seigneur, excellent, et éternel. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, que ce moi. soir, nous désirons merci, Seigneur, que tu mettes ton image en nous. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, que moi. tu revettes ton excellence oh, au travers merci, de nous, Seigneur, père éternel. Merci, Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas seulement merci, Oh mais que tu es le Dieu excellent, mais oh, okay. que ce monde, Seigneur, voit ton excellence au travers yes, de nous, au travers de yes, l'amour yes, que oh. nous partageons, oh, au travers yes, de nos Baba. paroles, God. au travers de nos actes. Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur. Merci Papa. Maintenant qu'on l'a vu devant Papa. le Parti éternel. Merci Papa. Nous nous, nous remettons à toi, Seigneur. Bravo, ta est est vie, ta. Seigneur. Ta parole Merci, est esprit et vie, Seigneur. Ta parole est commune de la vie. Alleluia. Seigneur, donne-nous cette forme ben. que tu voudrais oh, Seigneur. Seigneur, Merci, nous alléluia. Seigneur, modèle-nous dans ta parole. Oh Yaspa, regarde. Modèle-nous Oh, yes, le grand potier. Seigneur, tu es le miroir. Tu es le gars. modèle dans oh, yes, par excellence, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Seigneur. sois élevé Seigneur, sois élevé, oh, hallelujah, ma s'était. Miriado bocette, myriano sitana monoshe, terriana, brada le manachina, maïredo c'était. maïredo s'était. hallelujah, Alléluia. il te et toute chose Confiant, Seigneur, observe mes voies et garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Marie de Bossé, c'est L'argile du tel je suis dans de Sois qui te plaît, fais toutes choses en ton temps Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies et garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais y habiter ce soir tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur et un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur et un parfum pour toi, Je te oh, le liens liens. de tout mon cœur. Fais de moi Seigneur. ce que tu as prévu. Oh merci, -moi, merci Seigneur. Amène-moi ce que tu as prévu m'amener. Oh merci Seigneur. Merci, Seigneur, je veux me taire. Pour mourir enfin. en moi-même éternel. Merci, afin, Seigneur. Que révèles merci, vie, Seigneur. afin que tu revèles ta oh, vie. Afin que tu revèles ta volonté. Merci, Seigneur. Seigneur, fais ton œuvre au milieu merci, de nous. Merci, fais ton œuvre au milieu de nous, Seigneur. Nous abandonnons en Père éternel. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je veux seulement te dire merci, merci Seigneur. Jésus, tu es bon. Merci pour la vie Seigneur, merci pour l'église, merci pour mes frères et sœurs. merci pour ta protection, merci pour ton secours, merci pour ton soutien qui ne manque jamais dans la détresse Seigneur. Tu nous as gardés tout le long de cette semaine depuis le lundi, ô oh Dieu. Tu nous as fortifiés, tu nous as encouragés, tu nous as protégés de manière visible et invisible. Tu nous as protégés de toute attaque. Visible et invisible, tu nous as nourris de ta parole, tu nous as nourris de la nourriture physique, tu as abreuvé, Seigneur, de gloire nos âmes de ta parole, tu as rosé nos âmes de la présence du, du Saint-Esprit, tu nous as conduits dans la prière, tu nous as conduits dans l'adoration, dans la louange, dans la célébration. Père, tu nous as parlé, tu nous as fortifié. tu nous as visités. Pendant nos sommeils, pendant nos songes, dans les rêves, tu nous as parlé, tu nous as visités, tu as sécurisé notre foi, tu nous as challengés, oh Dieu, tu nous as donné de nouveaux défis, de nouvelles promesses, quel Dieu merveilleux tu es. Seigneur, merci, merci pour le soutien défectible. merci Seigneur roi, parce que tu as mis en nous les arts et l'esprit. Merci parce que tu as mis en eau les dents du Saint-Esprit. Nous te sommes reconnaissants, Père, reconnaissants pour le moindre bienfait que nous avons reçu de ta part, oh Dieu. Merci pour les maisons, merci pour la famille, oh Dieu. Merci pour le don de la foi, merci pour la grâce, merci pour la vie, la vie de Dieu qui est en eau. Seigneur, c'est un package que tu nous as donné. Merci pour le salut, merci pour l'héritage en Christ, merci pour la consolation des uns des autres, merci pour la restauration, merci pour la transformation, merci, merci pour la maturation de notre foi, de notre marche avec toi, oh Dieu, merci pour la sécurité dont tu nous donnes en Christ, merci pour la sécurisation de tous les temps que tu as mis en nous, Seigneur le gloire, merci Père éternel, ce soir nous te disons merci, merci de tout notre cœur.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 Jésus, Jésus, oh, Jésus, tu es Jésus, digne d'être élevé, Jésus. Oh, Alléluia. Tu es digne d'être élevé. Tu es Jésus, digne d'être élevé. Possible, cela n'existe pas, Seigneur. Jamais n'existera. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, Linda. Merci, merci, Seigneur de gloire. Merci pour cette merveilleuse présence. Merci, Seigneur. Assiste-nous au moment de l'annonce de ta parole. Que ta parole soit une épée tranchante dans nos bouches, ô oh Dieu, afin de transformer de vie afin d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Oh, merci Seigneur d'être au milieu de nous encore au moment de l'annonce de cette parole. Merci Seigneur. Victoire Tu régneras. Oh, toi Tu nous sauveras Victoire Victoire, tu régneras. Oh, toi, tu nous sauveras, Jésus. Victoire, tu régneras. Ô oh, toi, tu nous sauveras. Jésus, victoire. Tu régneras. Jésus, oh, ô toi.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 à l'école de la sagesse à l'école de la sagesse comme vous le savez depuis quelques semaines nous sommes en train de voir les différents types d'attaques que l'ennemi utilise pour atteindre nos âmes la Bible qualifie de l'ennemi comme étant l'ennemi de nos âmes la Bible dit que le diable Satan est l'ennemi de nos âmes il attaque nos âmes il attaque nos émotions Il attaque notre intellect Il attaque notre volonté Et quand la porte lui est ouverte Cela peut se traduire aussi Par des maladies, des afflictions dans les corps Et aussi par des catastrophes Autour de nos vies, dans nos familles Dans nos finances, dans nos travaux Dans nos ménages, dans nos foyers Lorsque la porte lui est ouverte le texte de base, comme vous le savez, dans lequel nous sommes depuis euh, le, le, le, le début, c'est 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, le verset, le verset 8 qui dit, « Soyez sombres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pour aujourd'hui, nous allons voir un autre type de tactique. Nous avons déjà vu la tactique dite Chiméi, deuxièmement la tactique dite Absalom, et aujourd'hui on va voir une troisième tactique, stratégie que l'ennemi utilise pour attaquer nos armes. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. C'est le verset, on peut commencer à partir du premier verset. 2 Corinthiens 11, la Bible dit, « Si seulement vous pouviez supporter de ma part un peu de déraison, mais vous me supportez bien, car j'ai une passion jalouse pour vous, la passion jalouse de Dieu lui-même, parce que je vous ai fiancé un seul homme pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, je crains que votre intelligence ne se pervertisse et ne s'écarte de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. En effet, si le premier venu proclame un autre Jésus que celui que nous avons proclamé, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou une autre bonne nouvelle que celle que vous avez accueillie, vous le supportez fort bien. Or, j'estime, N'avoir été inférieur en rien à ces super apôtres. Si je suis profane pour ce qui est de l'éloquence, je ne le suis pas pour ce qui est de la connaissance. Nous vous l'avons clairement montré de toute manière et à tous égards. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour, dé... pour vous élever Lorsque je vous ai annoncé gratuitement la bonne nouvelle de Dieu, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vos servir. Et lorsque, chez vous, j'ai manqué de tout, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont suppléé à ce qui m'est manqué. En tout, je me suis gardé d'être un fardeau pour vous et je m'en garderai. « Par la vérité du Christ qui est en moi, personne ne m'interdira cette fierté dans les contrées d'Acaïque Pourquoi Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Ce que je fais, je le ferai encore afin d'ôter tout prétexte à ceux qui en voudraient, en pour être considérés comme nos égaux, en ce qui fait leur fierté. » De tels individus sont des apôtres de mensonges, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Christ. En ce qui n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres se transforment aussi en ministres de justice, leur fin, c'est selon leurs œuvres. Amen amen. L'attaque que nous allons voir ce soir Nous le trouvons spécialement dans 2 Corinthiens 11 au verset 14 L'apôtre Paul dit Ce n'est pas étonnant car Satan lui-même Se transforme ou se déguise en ange de lumière Le titre de ce soir c'est Face à l'attaque dite ange de lumière Face à l'attaque dite ange de lumière Ange de lumière. L'apôtre Paul nous fait comprendre ceci que Satan se déguise, il se transforme, il prend l'apparence d'un ange de lumière. Ça veut dire, il prend l'apparence d'un envoyé de Dieu. Le terme grec angelos, c'est un terme qui signifie aussi envoyé, un ange, un être céleste envoyé. Et le terme « lumière », c'est le terme « photos ». Ça veut dire que lorsqu'il se présente à un chrétien, à une église, il ne se présente pas comme étant ce qu'il est, réellement un être abject, réellement un être menteur, un être qui est corrompu, qui est suyé, le père du mensonge et des ténèbres. Il prend une apparence de lumière. Il émet la lumière. Il se présente comme étant une étoile, il se présente comme étant le feu, comme une lampe, comme un flambeau, comme un être brillant, lumineux. Il se présente de l'apparence même de Dieu, il use des stratagèmes, il use des subtilités. Il se présente comme quelqu'un qui détient la vérité, qui a la connaissance, qui a une certaine pureté. Il se présente comme quelqu'un qui est rationnel, doué de raison, qui a le pouvoir de comprendre et qui a une moralité, une spiritualité élevée. Il prend l'apparence de Dieu. Et comme nous l'avons dit dans les leçons passées, il ne viendra jamais lui-même se présenter comme tel. Il passera toujours par des boucs émissaires. Et ici l'apôtre Paul nous montre l'apparence, le canal par lequel il, il est venu comme ange de lumière pour attaquer l'église de Corinthe, pour attaquer les chrétiens de Corinthe. Le verset 13 nous dit « De tels individus sont des apôtres de mensonges, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Christ ». Il est passé par des hommes, des hommes qui sont venus à l'église de Corinth, qui ont approché les Corinthiens et qui ont commencé à leur enseigner, à leur parler aussi de la parole de Dieu, à leur donner la connaissance biblique en se présentant comme apôtres de Christ. Mais en réalité, c'était des envoyés du diable. C'était des envoyés de Satan, des infiltrés qu'il a amenés afin d'apporter de, de, sa sémence et de développer ses œuvres dans l'église de Corinthe et dans la vie de croyants de Corinthe. Bien-aimés, Satan infiltre les enfants de Dieu. Un filtre par des personnes, un filtre une église, peut infiltrer une famille, peut infiltrer un couple, peut infiltrer une maison. Il peut infiltrer là où on lui ouvre la porte. Il se déguise. Il use des stratagèmes. Et les deux armes qu'il utilise, c'est la, la, la tromperie et la séduction. Ici, l'apôtre Paul le résume en termes de ruse. De Corinthiens 11, le verset 3, nous dit « Toutefois de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, l'apôtre Paul compare l'attaque ange de lumière comme l'attaque que le serpent que Satan a utilisé en passant par le serpent pour amener Ève et Adam à déchoir. Il use de ruse. Lorsqu'il vient, il vient avec la parole de Dieu. Il brandit les promesses que Dieu t'a faites. Mais il, il les détourne. Il les détourne. Et l'apôtre Paul ici le qualifie de Satan, ça veut dire l'adversaire, l'accusateur, le diable. Lorsqu'il est venu en passant par le serpent venant devant Ève et Adam, il est venu accuser Dieu, accuser Dieu. Si réellement Dieu vous aimait, il vous aurait laissé la possibilité de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal ainsi vous serez comme lui comme il ne vous aime pas il n'a pas voulu que vous puissiez manger cela pour être comme lui il vient pour accuser lorsque l'attaque ange de lumière opère l'attaque ange de lumière n'attaque pas tout homme il attaque premièrement des hommes qui sont de leaders, des hommes qui ont une certaine ascendance des hommes qui sont porteurs des promesses de Dieu, des hommes qui sont positionnés dans une sphère d'influence. Parce qu'il le sait, lorsqu'il atteint un seul homme, il peut atteindre toute une famille, il peut atteindre un pays, il peut atteindre une nation, il peut atteindre un continent. En l'occurrence ici dans 2 Corinthiens, ces apôtres de lumière, et que Paul dit, les ouvriers de Satan ont attaqué en premier l'apôtre Paul. Ils attaquaient l'apôtre Paul. Par rapport à son physique, ils attaquaient l'apôtre Paul par rapport à son éloquence, ils contestaient l'apostolicité de l'apôtre Paul, ils contestaient l'appel de l'apôtre Paul. Est-ce que Dieu ne parle que par lui Le même type d'attaque que Aaron a été séduit à Myriam pour dire, est-ce que Dieu ne parle que par Moïse C'est ça L'attaque dit que, Ange de lumière a mené à discréditer l'autorité afin de ramener les cœurs de gens à, à eux. Là, le passage ici, cette histoire se passe, ce récit, c'est dans l'église de Corinthe. L'église de Corinthe s'est trouvée dans la ville de Corinthe. Selon l'histoire, la ville de Corinthe était une ville réputée pour sa richesse. Non seulement pour sa richesse, mais elle était aussi réputée pour se mœurs relâchées. C'était une ville qui était remplie de débauche. C'était rempli de débauches. Il y a même un terme qu'on a utilisé, le terme ou le verbe « corinthiser » pour montrer combien la personne est impliquée dans la débauche. C'était une ville de dépravés, une ville de débauchés des immoraux. Et dans cette ville de Corinthe, il y avait une spécialité importante, il y avait une particularité importante. Ils avaient élevé le temple d'une déesse grecque, le temple de la déesse Aphrodite, que les Romains appellent Vénus. Et dans le temple de Vénus ou d'Aphrodite, il y avait la prostitution sacrée qui se déroulait la prostitution sacrée qui prenait place dans cette ville. C'était connu, les marins venaient à Corinthe parce que c'était connu. Ça veut dire que cette ville, non seulement c'était une ville de débauchés, mais c'était une ville où le libertinage veniait, où des mers étaient dissolues, où on pouvait se permettre toute forme d'immoralité. Toute forme d'immoralité. Voyez-vous, si je m'arrête rapidement sur cette déesse aphrodite, l'histoire vous fait comprendre que cette déesse, d'après la mythologie, c'est la fille de Zeus et de Diode. Elle a eu sept conjoints, elle a eu sept maris, sept maris. Et il a, elle a eu plusieurs enfants, elle a eu sept maris. Pour dire que elle allait de mari à mari. C'était une femme volage, une femme qui ne pouvait pas se stabiliser, une femme qui ne pouvait pas rester en place. Lorsque l'attaque dite « ange de lumière » se manifeste parmi, parmi l'attaque de l'autorité, l'attaque de toute personne qui a une certaine ascendance, qui a une certaine visibilité, la deuxième manifestation de cette attaque, ça crée une certaine instabilité spirituelle dites, allait de lieu en lieu et allait d'amant en amant c'était la divinité qui régnait à Corinthe et la divinité qui contrôlait Corinthe automatiquement ça influençait les masses, ça influençait les gens la divinité qui contrôle une ville, la principauté qui contrôle une ville influence les habitants de la ville. Par les pensées, par les sentiments, l'intelligence, elle influence la religion, elle influence l'économie, elle influence la politique, elle influence la justice, elle influence le social, elle influence le culturel, elle influence tous les aspects d'une ville, tous les aspects d'un continent et d'un pays. Comme Aphrodite était élevée à Corinthe, elle qui était la, la déesse de l'amour, de la débauche, de l'immoralité, et elle premier cela dans la ville de Corinthe. Elle avait plusieurs amants. Dès lors, les Corinthiens aussi, sous l'influence de cet esprit, ne pouvaient pas s'attacher. À un seul conducteur, c'est à l'église de Corinthe qu'on apprendra à les disaient. Nous, nous sommes d'Apollos, nous, nous sommes de Pierre, nous, nous sommes de Paul, et d'autres disaient nous sommes d'une secte, et d'autres disaient nous sommes des judaïsants. Il y avait beaucoup de parties au sort de cette église de Corinthe, parce que justement, l'influence de la ville, c'était une influence d'instabilité. Lorsque la quinte ange de lumière a, est à l'œuvre, ça crée une instabilité spirituelle. Une instabilité spirituelle. Et nous, chrétiens, nous vivons dans le monde. Même si nous ne sommes pas du monde, nous vivons dans le monde. Si nous ignorons certaines réalités, nous pouvons être influencés. Et d'ailleurs, cette église était influencée. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, de verset 14 et au, au chapitre 7, on nous raconte qu'à part les deux livres de l'apôtre Paul aux Corinthiens, les deux lettres aux Corinthiens, on insinuerait que l'apôtre aurait écrit une troisième épître aux Corinthiens qu'on n'a jamais retrouvée, qui est perdue. Et dans cette épître-là, et il était en train de montrer comment même les chrétiens de l'église de Corinthe soutenaient la débauche. Ils étaient participants à la débauche, peut-être qu'il y avait qui étaient des proxénètes, peut-être il y avait qui étaient des prostituées, qui vivaient dans une vie dissolue, mais qui fréquentaient, qui fréquentaient l'église, qui étaient là dans l'église. C'était des, des gens qui étaient sous influence, mais qui opéraient dans l'église. Lorsque l'attaque dite « offre de lumière » au Père, il amène une instabilité spirituelle. 2 Timothée chapitre 4, verset 3, nous dit, « N'est plus 2 Timothée chapitre 3, chapitre 4, verset 3. » On va lire ce passage. Lorsqu'il y a instabilité spirituelle, lorsque l'attaque « offre de lumière » au Père, elle amène stabilité spirituelle. Et le fruit de l'instabilité spirituelle de Timothée chapitre 4 nous le montre. Deux Timothée chapitre 4 nous le montre. Deux Timothée chapitre 4, verset 3, la Bible dit Car il viendra un temps, on peut commencer au premier verset, j'ai jure devant Dieu et devant Jésus Christ qui va juger les vivants et les morts, et au nom de la manifestation et de son royaume, proclame la parole. Intervient en toute occasion, favorable ou non. Refute, reprends, encourage en te montrant toujours patient dans ton enseignement. Le verset 3, car il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leurs propres désirs. Avec une dérangeaison d'attendre, ils se donneront maître au maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et déviront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout temps. Supporte les souffrances. Annonce la bonne nouvelle. Assure pleinement ton ministère. Lorsque l'attaque dite ange de lumière opère en amenant une stabilité spirituelle, la conséquence de cette stabilité spirituelle, nous avons des chrétiens qui ne supportent plus d'entendre la saine doctrine, qui ne supportent plus d'entendre l'enseignement rigoureux de la parole de Dieu, qui ne supportent plus d'entendre l'enseignement pur et saint de la parole de Dieu dans sa simplicité ils veulent des fables habiles, des histoires conçues, des histoires qui, qui étonnent la simplicité de la parole de Dieu. La vérité simple de la parole de Dieu, ils n'en veulent plus. Dès lors, cela se comprend, puisqu'ils ne veulent plus la simplicité de la parole de Dieu, ils vont chercher des connaissances après connaissances. C'est vraiment une foule de docteurs, des gens qui leur donnent des choses qu'eux veulent entendre. C'est pour ça qu'on nous dit qu'ils ont deuxièmement la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses qui leur plaisent, des choses qui peuvent leur asseoir dans leur... Dans, dans leur dans leur mal, dans leur vie dissolue, des choses qui peuvent leur réconforter, qui ne condamnent pas, qui ne mettent pas mal à l'aise. Un évangile ou une parole de Dieu adaptée à chaque personne, à sa sauce, une parole dite, entre guillemets, tolérante à l'excès. De, de retirer la substance même de la parole de Dieu, qui encourage à la crainte de Dieu, qui encourage à la sanctification, qui encourage à marcher dans la foi, et dans l'espérance, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Dès lors, ils vont se donner une foule des docteurs selon leur désir. Si tu leur dis des choses qui ne leur conviennent pas, ils te diront « Bye bye, je vais me donner un autre maître ». Ils te diront « Bye bye, je vais aller dans une autre église ». Ils te diront « Bye bye, je veux donner ma dîme ailleurs ». Ils te diront « Bye bye, je vais donner mon offrande ailleurs ». Parce que les choses que tu me dis, ça ne me convient pas. Tu es en train d'entrer dans ma vie privée, c'est une intrusion. Tu es en train de me menacer. Je fais de ma vie chrétienne ce que je veux. Lorsque l'esprit, l'attaque dite Ange de lumière opère Elle amène une instabilité Spirituelle Une instabilité spirituelle Deuxièmement Lorsque cette attaque Opère Cette attaque Non seulement elle amène une instabilité Spirituelle Parce que Aphrodite la, la, qui contrôlait la ville De Corinthe Était une débauchée Plusieurs marines débauchaient, mais l'histoire également, la mythologie nous apprend qu'elle était aussi une femme, une déesse de terre qui ne supportait pas la, la concurrence, prête à tuer, à détruire lorsqu'elle était concurrencée. Et cet esprit, dans son aspect de guerre, se manifeste par la violence, des disputes, de crises, des colères, de conflits. C'est la raison pour laquelle, dans cette église de Corinthe, si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 20, on nous montre tout le mal, tous les péchés qui régnaient dans cette église de Corinthe, dès lors dans la vie de Corinthiens. On nous parle de la discorde, la jalousie, des animosités, des rivalités, des ménisances, des rencontres, du désordre. Ensemble c'est du désordre. Lorsque cet esprit, l'attaque entre lumière opère, et elle amène le désordre chamboulement total. C'est normal, puisque l'autorité n'est respectée, puisqu'on se donne foule de maître, on peut faire ce que l'on veut. Et si les intérêts des uns et des autres sont en conflit, c'est normal qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des animosités, qu'il y ait des crises, qu'il y ait du trouble. C'est ça les conséquences de cette attaque ange de lumière. Et l'apôtre Paul nous dit lorsque cette attaque opère elle va amener une troisième conséquence importante. Elle va saper la foi de chrétiens. Elle va saper la foi des enfants de Dieu, la foi d'une église. Et lorsque la foi est sapée, ça veut dire que la parole de Dieu commence à être nuancée, la parole de Dieu commence à être calculée, la parole de Dieu commence à être galvaudée, avec pour un résultat le manque de foi, l'impureté, l'incomplique, le dérèglement. Le dérèglement. Quatrième conséquence de l'attaque dite, dite ange de lumière, là c'est une subtilité extrêmement importante. De Corinthiens 13, 13. De Corinthiens 13, 13. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient avec vous. C'est comme ça que l'apôtre Paul finit le 12e épître de Corinthiens avec cette phrase que l'amour de Dieu le Père, la, la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Lorsque cette attaque est en train d'opérer, la finalité de cette attaque, c'est de venir tuer la grâce du Seigneur Jésus, la manifestation de la grâce du Seigneur Jésus dans la vie de la personne. Ça veut dire que la personne ne va plus se laisser enseigner par la grâce de Dieu. La propre titre nous dit, dans notre, dans notre titre chapitre 2, nous dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde et à marcher de façon juste et pieuse et sage en attendant la bienheureuse espérance. Ça veut dire, lorsque cette attaque se manifeste, elle va attaquer la grâce, elle va amener une vie de folie. Les gens ne réfléchissent plus. La sagesse est ôtée La sagesse est bannie Et c'est une vie d'impiété C'est le règne de l'impiété Et lorsque l'impiété règne On va discréditer le Christ Lorsque l'impiété règne On finira par rejeter le Christ Et amener à perdre la grâce Comme le chapitre 10 verset 29 nous le dit Épervier 10 verset 29 vous le dit que la grâce on peut la perdre parce que lorsque cette attaque opère elle va attaquer l'autorité suprême qui est le Christ le faire Les personnes vont commencer à douter de l'amour de Dieu, que Dieu ne m'aime pas, que Dieu ne nous aime pas. Parce que si le Seigneur nous aimait, on ne vivrait pas ça, on n'aurait pas ça. Dieu ne nous aime pas. C'est comme ça qu'il a fait comprendre à Ève, Dieu ne nous aime pas. Où est le Dieu de nos pères Si Dieu nous aimait, pourquoi tout ceci L'amour de Dieu va finir par quitter les cœurs de croyants, affaiblir l'amour de Dieu, détruire l'amour de Dieu. Oh Dieu nous dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur. L'acte suprême que les pères attendent de nous, c'est de aimer la quatre ange de lumière lorsque le Père, elle est là pour tuer, tuer l'amour de Dieu. C'est une tueuse de la grâce. C'est une tueuse dans l'amour de Dieu. Et troisièmement, c'est une tueuse de la communion avec le Saint-Esprit. De la communion avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, où nous sommes, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, nous retournons 2 Corinthiens 11. L'apôtre Paul dit au verset 2, « Car j'ai une passion jalouse pour vous, la passion jalouse de Dieu lui-même. » « Parce que je vous ai fiancé à un seul homme pour vous présenter en Christ comme une vierge pure. »« Vous présenter à Christ comme une vierge pure. »« L'attaque dit en ce lumière amène à l'impureté. » Le verset 3 nous dit, « Toutefois de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, je crains que votre intelligence ne se pervertisse et ne se quitte de la simplicité, de la pureté à l'égard du Christ. » En effet, si le premier venu proclame un autre Jésus, attaquer la grâce de Dieu, ça veut dire proclamer un autre Jésus. L'apôtre Paul continue, « Que vous proclamez un autre Jésus, que nous vous avons proclamé, ou si vous recevez un autre esprit que ceux que vous avez reçus, ou une autre bonne nouvelle que ceux que vous avez accueillis, vous le supportez fort bien. » Puisque c'est un autre Jésus qui est présenté, puisque c'est un autre évangile, falsifié, corrompu, perverti, automatiquement, l'esprit qui va s'opérer derrière cela, ça sera un esprit d'erreur, l'esprit du diable, et le Saint-Esprit va totalement être éteint. La communion du Saint-Esprit va être perdue. Dans la notion de communion avec le Saint-Esprit, il y a l'intimité, il y a la présence, il y a l'amitié, il y a le partenariat, il y a, il y a une symbiose, il y a une communion totale. Cela va être tué. L'attaque ange de lumière discrédite et tue la grâce. L'attaque ange de lumière et tu l'amour de Dieu L'attaque ange de lumière, discréditez-tu la communion du Saint-Esprit dans le cœur de l'enfant de Dieu qui a ouvert la porte et dans le cœur d'une église Faites attention à l'attaque dite ange de lumière. La finalité de cela, c'est l'abandon de la foi. C'est l'abandon de la foi. C'est le retour en arrière. C'est... Au-delà du blasphème, c'est l'outrage et la profanation. L'outrage et la profanation. Maintenant, comment lutter et vaincre l'attaque dite ange de lumière Comment lutter et vaincre l'attaque dite ange de lumière Deuxièmement, premièrement, nous l'avons dit, c'est la simplicité et la pureté à l'égard de Christ. La simplicité. Ce que la parole de Dieu me dit, fait, je le fais. Ce que la parole de Dieu m'interdit, je ne le fais pas. Une foi simple, une foi sincère et sans hypocrisie, qui vit dans la pureté, dans la pureté. Deuxième arme pour lutter contre l'attaque ange de lumière, c'est de demeurer dans la puissance de Dieu. Parce que cette attaque, derrière cette attaque, c'est les profondeurs de l'enfer. C'est les profondeurs de Satan qui viennent pour attaquer. Alors, pour résister, il faut demeurer dans la puissance de Dieu. Et les moyens que nous avons pour actionner la puissance de Dieu, c'est la prière et le jeûne. Il faut prier, il faut jeûner. Il faut prier, il faut jeûner pour résister à cette attaque, résister à cet esprit. Troisième moyen de défense, il faut veiller sur soi-même. Veiller sur soi-même et s'examiner soi-même, si l'on est toujours dans la foi. De Corinthiens 13, 5. Et ayez l'habitude de vous auto-évaluer. Si après un contact quelconque, après un enseignement quelconque, après une pratique quelconque, de changer l'amour pour le Seigneur, a diminué, augmenté ou se refroidi. Mon zèle pour l'Église, mon zèle pour le ministère, a diminué ou a augmenté. Veillez sur vous-même. Examinez-vous pour vous-même pour vérifier si vous êtes toujours dans la foi. Quand vous commencez à discuter, à mettre en doute les BAP, les choses que vous confessiez autrefois, les choses que vous croyez autrefois, vous commencez à les, à les calculer, vous commencez à les remettre en cause, faites attention. Quatrième arme c'est poursuivre la sainteté, la sanctification. De Corinthiens 13, 12, la sanctification, poursuivre la sainteté, toute doctrine, toute pratique qui t'amènerait dans une vie de débauche, dans une vie contraire à la sanctification. Il faut rejeter cela, rejeter cela, rejeter cela avec fermeté, sans jouer, rejeter cela. Cinquièmement, il faut se battre pour cultiver l'amour de Dieu en soi. Cultiver l'amour de Dieu en soi. Comment cultiver l'amour de Dieu en soi C'est de s'attacher à la parole de Dieu. Être des personnes qui sont nourries et qui demeurent dans la parole de Dieu. Qui méditent dans la parole de Dieu nuit et jour. Pour bien entendu agir aussi. Il faut être des hommes de la parole. Être des femmes de la parole. Assis dans la parole de Dieu. Méditant la parole de Dieu. Mangeant la parole de Dieu. Être des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Septièmement, c'est de cultiver l'intimité avec le Saint-Esprit. Honorer le Saint-Esprit. Respecter le Saint-Esprit. Chérir le Saint-Esprit. Chérir le Saint-Esprit. Et huitièmement, moyen de défense, c'est de développer la stabilité, la fidélité. Quand nous parlons de stabilité, de fidélité... Nous voyons la loyauté, nous voyons la loyauté, la loyauté dans les relations, la loyauté dans les entreprises, la loyauté dans ce que nous faisons. Nous visons la loyauté, la stabilité et la fidélité. Lorsque les choses, nous nous sentons au dedans de nous. Lorsque nous sentons nos paramètres être déstabilisés suite à quelque chose que nous avons entendu ou que nous avons participé, fais attention, ne perds pas cette stabilité, ne perds pas cette stabilité, cet attachement à Dieu, cet attachement à l'Église, parce que lorsque l'attaque opère, elle va commencer petit à petit à t'éloigner des frères et sœurs de la foi. À t'éloigner de plus en plus de ceux qui craignent Dieu, qui vivent dans la sanctification, de ceux qui se consacrent pour Dieu. Ça va t'éloigner de la vie de prière, ça va t'éloigner de la vie de job, ça va t'éloigner du feu qu'on allume lorsque les enfants de Dieu subissent. Ça va t'éloigner de la communion fraternelle, ça va t'amener à t'isoler pour bien t'abattre est amené à perdre la foi, à perdre la grâce, à perdre l'amour, à perdre la communion avec le Saint-Esprit. Voilà, bien aimé, du Seigneur, en quelques mots, l'attaque dite « ange de lumière », en quelques mots. J'ai été agréablement dans la joie. Hier, on avait notre cours d'affermissement. Parmi les questions qui m'ont été posées, un merveilleux frère m'a posé la question de savoir dans ces temps-ci, lorsqu'on parle ange de ange, ange de euh, euh, Dieu, le Père parle, le Seigneur Jésus parle, euh, l'ange de l'Éternel parle, comment discerner cette voix-là C'était une merveilleuse question. Et ça m'a enthousiasmé dans ce que j'allais, que le Seigneur avait mis dans mon cœur le plus dimanche, de parler de cette attaque ange de lumière. Ça m'a fortifié en me disant, certainement, c'est ce que nous devions voir, voir aujourd'hui. Parce que lorsque cette attaque opère pour discréditer la communion avec le Saint-Esprit, elle amènera un autre esprit. Et cet esprit-là donnera aussi des visions cet esprit-là donnera aussi le rêve. Cet esprit-là parlera aussi. Et comme nous l'avons vu dans les fois passées, les familles ou les personnes qui sont susceptibles d'être le plus attaquées par cet esprit-là, c'est des personnes qui vivent une vie dissolue, une vie d'immoralité. Soit on a vécu avant dans cette vie-là, on vient en Christ. On demeure comme tel, c'est des personnes qui sont susceptibles d'être pendant un temps poursuivies par ces esprits-là. Et il faut prier contre ces personnes. J'ai vu par exemple souvent dans mes expériences spirituelles, des personnes lorsqu'ils sont nouvellement en Christivienne, qui ont été dans la débauche dans la prostitution, c'est ces personnes-là le plus qui prophétisent. C'est ces personnes-là de plus qui ont des rêves, des visions et des paroles de connaissance. Très souvent c'est des paroles erronées. Et la plupart de ces personnes-là, s'ils n'ont pas été regardées, priées pour elles, ont fini par regresser. On finit par regresser. dit souvent, nous on ne nous écoute pas. Parce que les enfants véritables de Dieu écoutent la voix de leur berger. Ils reconnaissent la voix de leur berger et ils ne suivront pas un mercenaire. Des personnes qui ont vécu dans une vie de débauche prostitution ou autre, ce sont des gens susceptibles de se laisser malmener, guider, influencer par cet esprit-là. Deuxièmement, c'est des personnes également qui ont touché à l'occultisme. Touché à l'occultisme, c'est des personnes qui sont susceptibles d'être emportées par cet esprit ange de lumière, qui ont touché avant de devenir chrétiens ou qui sont à l'église, mais qui restent dans cette pratique-là. Ce sont des personnes qui ont la porte ouverte pour la manifestation de cette attaque. Et il y a des personnes aussi qui sont dans l'église, mais qui sont influencées par des histoires comme Pornographie et autres. Ce sont des personnes qui sont susceptibles de se laisser avoir par cette attaque ange de lumière. Ange de lumière. Alors voilà, bien-aimés, fermez les portes parce que personne n'est à l'abri. Mais demeurons attachés à la simplicité de la parole de Dieu. Demeurons attachés à la vérité. Plus que jamais, nous devons être radicaux par rapport aux choses de Dieu. Radical par rapport à notre foi. Radical par rapport à la marche avec le Seigneur. De plus en plus que le monde va vers sa fin, de plus en plus la manifestation du mal dans sa plénitude va être encore amplifiée. Alors plus le mal s'amplifie... Plus aussi la sainteté doit s'amplifier, plus aussi la crainte de Dieu doit s'amplifier, plus aussi l'attente la, du retour du Seigneur Jésus, plus aussi la joie de vivre en enfant de Dieu doit s'amplifier, doit s'amplifier. Soyons zélés pour le Seigneur, soyons déterminés à marcher pour le Christ, attachons-nous à Christ, attachons-nous à Dieu sans relâche, sans relâche. Ne laisse rien te décourager. Ne laisse rien te freiner Ne laisse rien te discréditer Ne laisse rien, rien Te faire perdre La grâce Te faire perdre la grâce Je vais m'arrêter ici Hier je donnais un témoignage Une histoire vraie D'une femme Qui était une extraordinaire Servante de Dieu Une extraordinaire servante de Dieu Qui faisait le ministère Avec son mari qui était pasteur et lorsqu'elle adorait le Seigneur, elle chantait, l'onction visitait l'église. Les gens étaient guéris, les gens étaient sauvés, les gens étaient délivrés. Il y avait une onction extraordinaire qui balayait la salle. C'est comme ça que le Seigneur utilisait cette parole. Et il y a un serviteur de Dieu qui est venu dans leur maison. Elle a vu, lorsqu'elle est venue pour faire le ministère dans leur maison, il était invité par son mari. C'est le pasteur Kenneth Egin, qui était invité par, par le mari de cette femme. Il est venu faire le ministère. Après le ministère, le soir, ils se sont retrouvés à leur maison. Mais contrairement, il n'y avait que le mari et leur fille. La femme n'était pas là. Et quand ils étaient à table pour manger, Kenneth Egin, on a demandé à ce qu'il prie pour la nourriture. Il a levé les mains pour prier pour la nourriture. Il a eu une vision. Et dans cette vision il voyait une femme belle et radieuse, brillante et tout. Et le Seigneur a permis qu'elle puisse voir l'intérieur de la tête de cette femme qui était au départ très lumineuse, très éclairée. Et, au moment, à un moment donné, il aperçoit un petit point noir dans le cerveau de cette femme. Qu'elle était, il pose la question, Seigneur, mais ce petit point noir vient d'où Pourquoi il y a ça Il n'y avait pas ça au départ et le Seigneur lui montre une autre image. Dans l'autre image, il voit à côté de la tête de cette femme un esprit méchant qui vient insouffler à cette femme en lui disant « Si tu allais dans le monde pour exercer le talent que tu as, pour utiliser la voix que tu as, combien ne serais-tu pas adulé Combien ne serais-tu pas respecté Combien n'aurais-tu pas d'argent Combien les gens ne vont pas se fasser devant toi Regarde toute la gloire que tu auras, tu seras considéré comme une star. Au départ, cette femme rejetait cette pensée, rejetait cette pensée, rejetait cette pensée. Mais à force que cette pensée se répétait, un jour elle s'est arrêtée. C'est lorsqu'elle s'est arrêtée pour prêter attention à cette pensée, c'est là que le point noir est apparu dans la tête de cette femme. C'est pour nous dire, ne vous arrêtez pas à écouter les pensées qui sont contraires à la saine doctrine. Ne vous arrêtez pas d'écouter des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. N'y prêtez pas attention. N'y prêtez pas attention. Ne, ne, ne dialoguez pas avec eux. Chassez-le. Et quand elle a commencé à réfléchir là-dessus, et au fur et à mesure qu'elle réfléchissait, le point noir a commencé à prendre de l'ampleur. Jusqu'à devenir une gangrène et à remplir toute la tête de la femme. Et une troisième image que le Seigneur a montrée à Kéné et il voyait maintenant cette femme aller dans le monde, couchant à droite et à gauche, fouillant l'église, et la femme régnant même le Seigneur Jésus. Et Kéné voulait prier pour elle. Le Seigneur lui dit non, ne prie pas pour elle. Il était étonné, pourquoi je ne peux pas prier pour elle le Seigneur lui dit, va ouvrir Obreux chapitre 10, verset 29. Qu'est-ce que je te dis dans Obreux 10, 29 Cette femme m'a régné. Elle a foulé la grâce aux pieds. Il n'y a plus de pardon de péché pour elle, parce qu'elle a outragé. Et la femme a fini sa vie loin du Seigneur Jésus. C'est le but de l'attaque, dit ange de lumière. Nous amener à outrager la grâce, à profaner la grâce et à perdre la foi. Veille sur toi-même, veille sur ce que tu écoutes, veille sur ce que tu entends, veille sur ce que tu fais, demeure stable dans les enseignements reçus par les Pères, demeure stable dans les limites de la saine doctrine et n'apporte pas foi à tout esprit, n'apporte pas foi à tout ce que tu entends, même si c'est au nom du Seigneur Jésus, ne prête pas foi à tout, ne prête pas foi à tout. Be sober, be vigilant. Sois sobre et vigilant, be sober, be vigilant. Sois sobre et vigilant, be sober, be vigilant. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait, résistez-lui avec une foi ferme. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus que jamais cette parole de Dieu doit devenir plus que jamais notre référence en tout. Notre style de vie, notre respiration, notre tout. Plus que jamais, cette parole de Dieu, plus que jamais. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prêché. Amen. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, merci Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. La Bible nous dit, il leur envoya sa parole et la parole les guérit. Seigneur, si dans la tête de quelqu'un, il y a déjà un point noir, un point noir qui va l'amener à s'éloigner de la grâce, à s'éloigner de l'amour du Père et de la communion avec le Saint-Esprit, s'il y a une ruse quelconque du malin, une séduction quelconque du malin qui a pris place dans le cœur de cette personne, dans son esprit, Seigneur, avant que cela ne soit trop tard, que cela soit effacé, chassé maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ton Église et ton peuple, oh Dieu. Que ton Église et ton peuple demeurent attachés à toi. Que nous puissions demeurer attachés à toi. Et Épargne-nous de la séduction. Épargne-nous de la tromperie, de la ruse. Seigneur, tu nous dis. Toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Seigneur, aide-nous à rester vigilants, à rester sobres, à rester attachés à la simplicité de cette parole, à marcher avec toi jour et nuit, à vivre comme toi, oh Dieu, à demeurer dans les saintes écritures, à demeurer dans, dans la parole telle que révélée, oh Dieu. Épargne-nous, Épargne-nous, Seigneur, de toute chute. Épargne-nous, Seigneur, de toute chute la montagne haute où tu nous as placés, où nous sommes en train de monter, de monter, que rien ne nous fasse descendre. Merci de réveiller la prière. Merci de réveiller le, le chant. Merci de réveiller la sobriété et la vigilance au Père. Dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Jésus. « Que oh, tu mess. coulerais, il n'a pas dit. Que tu sombrerais, il a dit. Allons de l'autre bord. Allons mais nos offrandes, comme dans nos bonnes habitudes, nous allons mettre le numéro de compte de l'église afin que vous puissiez bénir vos propres vies en apportant dans la maison du trésor 10 000 offrandes. L'église, c'est la maison du trésor. Voilà, nous allons apporter 10 000 offrandes. Alléluia. loué. louez, loué, merveilleux chant, Alléluia, bien aimé le dimanche, on va encore chanter ce merveilleux chant, louez le Seigneur Jésus, Alléluia, j'ai envie de crier 15 fois Jésus est Seigneur, une, trois, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur.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 Toi qui dis dans ta parole, apportez dans la maison du trésor dit offrandes. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, je les écluses de cieux et je reprendrai ma bénédiction avec abondance. Seigneur, au moment de la présentation des offrandes, accompli de miracles, ô oh Dieu. accompli de miracles, ô oh Dieu. Père, accompli de miracles, ô oh Dieu. Père, accompli de miracles, ô oh Dieu. De façon instantanée, Père accompli de miracles, ô oh Dieu, en différé, ô oh Dieu, accompli de miracles, ô oh Dieu, accompli de miracles, Père, accompli de miracles, Seigneur, nous croyons à tes miracles, nous croyons à tes miracles, Père, nous croyons à tes miracles, Père, les œuvres de ton esprit, le doigt de l'Éternel, accomplis ce miracle, Père, dans le nom précieux de Jésus, Accomplis le miracle de délivrance des miracles de libération des captifs au nom précieux de Jésus. accompli. des miracles de restauration des couples, de restauration des familles et des maisons au nom puissant de Jésus. accompli. des miracles de l'acquisition des propriétés immobilières au nom puissant de Jésus. Nous ouvrons les portes, nous ouvrons les portes fermées au nom puissant de Jésus. Que la grâce accompagne ton peuple, que la grâce accompagne tes enfants, que la grâce accompagne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 le restant de programme la semaine prochaine nous continuons avec notre temps de prière sur Zoom HT19, heure de transaction divine, lundi et mardi de 19h à 20h prière un temps sur Zoom et le mercredi bien entendu dans le lieu secret de 19h à 20h30 sur Facebook et réseaux sociaux ainsi qu'en présentiel et bien entendu le vendredi à l'école de la sagesse 19h à 20h30 sur YouTube, sur Facebook et autres. En principe, 20h30, on fait de notre mieux pour respecter, mais deux fois s'il faut déborder, ah, que le Seigneur en soit béni. Amen. Voilà, bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Et gardez soigneusement ce que vous avez reçu ce soir. Merci à vous. Amen. Dagalema.